13 ans après son annonce, le film Uncharted est enfin prêt à débarquer dans les salles françaises. Le rendez-vous est fixé pour le 16 février 2022 partout en France pour découvrir Tom Holland dans la peau de Nathan Drake aux côtés de Mark Wahlberg qui incarnera le rôle du jeune Sully, véritable mentor de notre explorateur en devenir. L'occasion de retrouver Chloé Fraser incarnée par Sophia Taylor Ali, mais également l'acteur espagnol Antonio Banderas dans le rôle de Moncada le grand antagoniste du film en duo avec Tati Gabriel qui incarne le personnage de Braddock. Jeudi soir, l'équipe de Naughty Dog Mag était au cinéma Publicis pour l'avant-première du film et nous vous livrons dès maintenant notre avis sur cette adaptation tant attendue mais également tant redoutée de la célèbre saga de Naughty Dog, Uncharted. Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag. Nous sommes ici à Paris pour l'avant-première du film Uncharted. Donc là, c'est toute l'équipe Naughty Dog Mag. Je suis avec Manon. Ça, va, Manon Ça va, ça va. Bonsoir à tous. Bon, euh, j'avais pris plusieurs micros, mais il y a aucun qui marche. Donc on va jouer la sécurité. Ça va être un petit peu laborieux. On va se passer protocole Covid. Je vais le garder comme ça. Voilà. Euh, déjà, on n'a pas les masques, mais on est tous testés, on est tous négatifs, on est tous bien. Vous, vous inquiétez pas. On a les passes. C'est juste que pour la vidéo, ce sera quand même plus sympa. Je suis avec Jérémy. Ça va, Jérémy ça va, ça va, tout ça bien. Bon, ok, et avec euh, Florian, comment ça va Florian Écoute très bien, content d'être là. Eh bien écoute, très content aussi, donc là du coup on a été invité à l'avant-première, donc c'était, vous vous regardez la vidéo ce soir, nous c'était hier soir, et là on sort juste de la salle, euh, donc on va vous faire un peu un retour, alors attention, ce n'est pas une critique ciné, euh, l'objectif c'est pas vraiment de, de, de vous faire le, le, le, le retour, de savoir si c'est un bon film ou non, on va un petit peu l'aborder, mais ici c'est forcément pour parler de la, du côté Naughty Dog et donc savoir si c'est une bonne adaptation d'Uncharted. Donc très rapidement maintenant, mais vraiment très rapidement. Qu'est-ce que tu en as pensé du film Est-ce que tu as plutôt aimé ou pas euh, bah, Par rapport aux attentes qu'on avait, on n'était tous pas très optimistes. Et bah franchement, on est assez étonnés. Bon, il n'y a pas tout qui va bien sûr, mais très étonnés. Ok. Plutôt étonnés, positivement. Toi, Jérémy, ton avis bah, Moi, j'étais le plus pessimiste de la bande, je dirais. Et euh, on va dire que dans le référentiel des films adaptés de jeux vidéo, il s'en sort bien. Après, euh, l'adaptation du jeu vidéo aussi est plutôt respectée. Et pour le film en soi, je pense qu'il s'en sort plutôt bien dans l'ensemble. Ça peut aller. Ouais. Ok, donc on a deux avis plutôt positifs alors qu'on était plutôt créatifs. Jamais 203, toi Florian, t'en penses quoi Écoute, Globalement, je rejoins Manon comme quoi les bandes annonces nous rendaient assez mitigés. Mais néanmoins, je trouve que le, le film reprend un peu le cahier des charges. Une bonne adaptation, les personnages sont respectés. Il n'y a pas de fausses notes réellement, mis à part des scènes un peu too much. Mais néanmoins, c'est un film qui reprend globalement bien le, le jeu de Naughty Dog, effectivement. Ouais. Ok, donc on est sur trois avis plutôt euh, positifs. Donc, si moi vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai été assez critique sur le film, je ne lui ai vraiment pas fait de cadeau. Et ben bah, je suis très content de m'être admirablement trompé. Comme on l'a dit, en fait, effectivement, ce n'est pas l'adaptation parfaite, mais je pense que en fait, je m'attendais en plus tellement à rien que j'ai été agréablement surpris par ce film Uncharted, avec, comme on l'a dit, les acteurs qui euh, bah, s'en sortent plutôt bien. Euh, alors. J'ai un petit peu peur s'il y a une suite, parce que du coup, bon ben là, c'est pas vraiment la jeunesse de Nathan Drake, il a à peu près 25 ans dans le film. Donc bon, jeunesse, je crois que c'est un peu ce qu'il a dans, dans, le, dans le premier Uncharted. Euh, du coup, on va entrer un peu plus dans le sujet. Alors, on va essayer de pas spoiler, bien entendu, parce que ce, ce n'est pas le but de, de tout cela. Euh, globalement, Manon, qu'est-ce que tu as vraiment apprécié, qu'est-ce qui t'a dérangé euh, dans le film Alors, je répète, hein. C'est à froid. La séance a fini il y a 10 minutes. On en reparlera sans doute sur notre petit dogma peut-être dans la semaine prochaine quand le film sera sorti pour vous faire un retour un peu plus posé. Là, c'est vraiment à froid. Mais là, comme ça, sans spoiler, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu as apprécié Qu'est-ce que tu as un peu moins apprécié Alors, sans spoiler, les scènes d'action, franchement, incroyables. Vraiment, j'étais un peu scotchée à mon siège pendant le film. Il y a des scènes d'action, vraiment, on est, on est vraiment dedans. Après, au niveau des points négatifs, ça va être surtout euh, le scénario, je ne vais, vais pas plus m'étaler dessus parce qu'il faut le voir le film, mais ça va être surtout au niveau, je pense, euh, de l'histoire principale, l'enquête est, est pas mal du tout, mais ça va être au niveau du développement des personnages, et après c'est un avis personnel, mais Tom Holland, je ne retrouve pas trop Nathan Drake en lui, mais c'est un avis personnel. Ok, alors je rejoins un peu là-dessus parce qu'en fait, il faut savoir une chose c'est que Uncharted, c'est entre 15h et pour le Uncharted 4, 22, 23h euh, d'histoire. Là, forcément, en 1h55, il faut tout expédier. Donc, effectivement, euh, on va dire qu'il résout deux énigmes, mais après, c'est bon, le trésor, c'est limite, on sait déjà où il est. Donc, ça va un petit peu vite. Euh, c'est vrai que certains personnages sont pas très bien exploités. Je te rejoins un peu pour Nathan Drake c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que lit, finalement, c'est un peu le Nathan Drake des jeux, blagueur, décontracté. Et Nathan, mais. En même temps, c'est sa première aventure, c'est ses débuts, c'est le Nathan en devenir. Alors, petite précision pour vous confirmer que nous avons vu le film en version originale, sous titrée en français. Ainsi, nous avons échappé à l'excellente voix de Bruno Coel pour Mark Wellberg. Donc, nous avons échappé à la voix de Nathan Drake pour le personnage de Sully. Et on ne vous cache pas que cela aide pour l'immersion et pour mieux apprécier le film. Euh, les scènes d'action, effectivement, je les trouve vraiment pas mal. C'est ce qu'on disait que pour un jeu vidéo ça passe très bien dans un film, c'est un petit peu too much par moment mais du coup je te rejoins pas mal, toi Jérémy pareil, même question qu'est-ce que tu as pu apprécier, qu'est-ce que t'as pas pu apprécier Bah par rapport au film en soi j'ai bien apprécié euh, le fait qu'ils ont pris des éléments des différents jeux avec quelques easter eggs, bon je pourrais pas dire que c'est une revue sans spoil donc je vais laisser les gens essayer de trouver un peu les petits euh, easter eggs par ci par là qui sont un peu disséminés partout il y a quelques références à la pop culture également sur certains films, bon, je ne citerai pas parce qu'il faut que vous voyez les scènes pour voir à quoi je pourrais faire référence. Après, pareil, niveau de scénario, un peu léger. Essayer de, de regrouper plusieurs jeux dans un film avec un élément qui permet de trouver un trésor et puis avoir quelques personnages qui sont censés être les méchants de l'histoire, c'est un peu poussif dans l'ensemble, mais je trouve que ça débrouille plutôt bien pour ce que ça voulait proposer en tout cas. Ok, pareil, je, je rejoins plutôt bien, le, le, on l a dit, le scénario ça va être vraiment le plus complexe parce que quand même, voilà, avoir l'exploit le, enfin, de, de caser une aventure de Nathan Drey qui, qui fait 15h en 2h, c'est effectivement très compliqué. Je te rejoins sur les easter eggs, vraiment, c'est ce qu'on disait aussi avec 2-3 deux, trois, deux, trois collègues qui étaient là, euh, c'est vrai que pour les fans... Il va y avoir une plus-value que certains qui ne connaissent pas Uncharted vont passer à côté. Des petits easter eggs, petits caméos, petits trucs. Euh, c'est vrai que voilà, c'est des choses qui, moi, m'ont fait sourire. Euh, des déceptions mmh, Ça spoilerait euh, le film. Ça va spoiler occuper. donc. Ce sera pour la prochaine. Toi du coup, Florian, pareil, même question. Qu'est-ce que tu as plutôt apprécié Qu'est-ce qui t'a un peu déçu dans cette adaptation Alors écoute, déjà en termes d'ambiance, j'ai trouvé que la musique était vraiment assez impressionnante, ah ouais euh, ça rendait justement les scènes un peu plus épiques. Euh... Je te coupe parce que moi justement, c'est le côté où j'ai déçu, c'est la musique. Ouais. Non j'ai trouvé que sur certaines scènes ça donnait plus d'ampleur, euh, Finalement, effectivement le côté épique. Euh, après en, en point noir je trouve que le, le scénario n'est pas assez maîtrisé, après comme tu l'as dit en deux heures c'est assez difficile de, de rendre un scénario bien écrit, bien maîtrisé parce que forcément on a été habitué à des jeux qui font 25-30 heures comme Chartid 4 qui, euh, forcément, euh, privilégie l'exploration. C'est vrai qu'on a euh, ce côté un petit peu en retrait. On a effectivement hein, ce côté exploration, découverte, action, mais pas aussi condensé que dans un jeu. Alors effectivement, c'est un peu ce qui m'a déplu, mais en même temps, je pense qu'on pouvait s'y attendre. Euh, ça reste un bon film de ce point de vue là, je pense que c'est un, un bon divertissement pour les gens qui sont assez friands d'aventure, d'action. Euh, effectivement des scènes un petit peu too much, qui m'ont déplu euh, néanmoins une scène, une, des mises en scène qui sont maîtrisées, qui sont plutôt cohérentes effectivement un scénario et une écriture assez, euh, assez basique, assez teenage voilà, à ce niveau là c'est pas forcément ce qui est le plus maîtrisé dans un film euh, comme Uncharted Ok, très bien, mais retour positif. Moi, c'est vrai que, comme je dis, la musique, un peu déçue, parce que finalement, je trouve que la musique est vachement en retrait. Euh, et notamment, le peu de fois où on l'entend, ce n'est pas une musique à l'Uncharted. Et c'est ce qui me déçoit un petit peu. Alors, à deux, trois moments, il y a une référence, justement, à la, à la, à la série. Et tout de suite, ça fonctionne. Hein. Il y a les petits poils qui s'érissent. Euh, ça marche, moi, enfin, en tout cas, chez moi, ça marche. Je suis content parce que je m'attendais à beaucoup plus de service. finalement, ils ont été plutôt modérés là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut voir sur... Euh, Qu'est-ce que moi je peux dire Alors, mis à part parce que vous avez un peu tout dit, hein. euh, c'est vrai que voilà, l'histoire, bon, comme on l'a dit, euh, voilà, ils vont à 2-3 endroits, il y a 2-3 énigmes. Les énigmes, j'ai trouvé sympa, c'est de Uncharted, je pense, avec... Euh, il voilà, y, a, y a des références, c'est vrai qu'ils ont classé un petit peu tout ce qu'il y a entre Uncharted 2, surtout Uncharted 3, Uncharted 4. Des fois, il y a des références qui sont très subtiles à un vêtement, mais un vêtement qui va correspondre à une situation. Et bon, c'est vrai que voilà, ça, c'est pour les fans, ça va fonctionner. Pour ceux qui ne sont pas fans, ils passeront forcément à côté. il euh, y a Qu'est-ce que j'ai reno... qu que noté aussi euh, bah, En fait, le cheminement, par exemple l'introduction qui m'a fait passer à Uncharted 2. Ce, ce côté, voilà, je ne vais pas trop spoiler non plus, mais... Sur certains points, en fait, très pointilleux, je pense qu'ils ont vraiment respecté l'âme de la saga. Et ben, sur ça, en fait, c'est ce qui me faisait plaisir. Petit conseil, ce n'est pas un spoil, mais restez jusqu'à la fin du générique. Vous allez euh, peut-être louper l'un des très bons moments euh, du film. Euh, mais voilà, je pense qu'on a fait quand même déjà le tour pour ne pas spoiler. C'est compliqué on vous en reparlera forcément sur Naughty Dog Mag dès la semaine prochaine, je pense, quand le film sera officiellement sorti, voire peut-être dans deux semaines pour vous laisser le temps d'aller le voir. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment un avis plutôt positif et Dieu seul sait à quel point on était inquiet. Et notamment moi, comment je l'ai massacré sur les bandes annonces notamment. Mais euh, ils se sont plutôt bien rattrapés. Euh, C'est pas tout sur Naughty Dog Mag. On vous réserve une petite surprise aussi euh, concernant le film Uncharted. En tout cas, voilà. j'espère que ça vous aura apprécié ce premier retour à chaud. Vraiment à chaud. Comme on vous l'a dit, ça fait un quart d'heure. Merci Manon, en tout cas. De rien, pas de soucis. À plus. Merci à toi Jérémy. Mais Je t'en prie. Et merci à toi Flo. Merci encore. Et puis du coup, merci à vous, n'oubliez pas de mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur notre site et notre chaîne YouTube. Et nous, ben, on se dit à très vite sur notre site de mag, salut à tous. Let's find some parachutes. What Unless you know a better way to jump out of a plane. Hello Hello I can hear you, I'm sitting right next to you. And we're 50-50, right 50-50, you get 10%, that's me being generous. Wow You're doing great. This ain't over. Hey, you still with me?